tu vois les problèmes devant toi dis-lui que Dieu ne... Papa, est pas les circonstances qui demeurent longtemps chez toi au nom de Jésus qui oh, arriveront après quelques temps les choses qui arriveront prochain mois prochaine semaine mes choses au père je prie au nom de jésus robot sorimana tombe au nom de jésus que des blocages tombent Béni sois-tu, Bréka Babasé, Brotosco Toromboni, Gébédispe d'Arabasantamanayé, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tant que Père, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Dispose mon cœur, dispose le cœur de mon frère et de mon sœur. Seigneur, que cette parole puisse nous aider à entrer dans la profondeur de ta présence. Que cette parole puisse restaurer nos vies et qu'elle nous donne encore la confiance en toi. Seigneur, loin de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Les découp de la prière, la distraction, l'envoûtement, que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, que chaque esprit soit dans ces lieux, afin que nous soyons dirigés par celle-Esprit qui peut le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, chaque vie dans ces lieux. Je prie que te revienne. Que ta volonté soit maintenant comme par les non-puissants de notre Seigneur Jésus christ Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu veux? Que Dieu soit loué, soit avec moi. Écoutez, c'est dans des moments, celle-ci, que Dieu, que Dieu bénit des vies. J'avais dit la dernière fois, il ne faut pas avoir l'habitude de faire toujours la même chose avec Dieu. À chaque fois que tu vas faire la même chose, tu auras le même résultat. À chaque fois, que tu vas changer la façon de faire des choses. Tu auras aussi des résultats différents. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, faites à tout temps toutes sortes de prières. Parce que cela est très important. De la même façon, la situation de ta vie peut changer. De la même façon, tu dois aussi changer les manières de s'approcher à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen. C'est lui qui a trouvé Jean chapitre 14. Jean 14, il peut nous lire. On respira ne restera pas trop là-bas. Et une autre personne, il va prendre Jacques chapitre 1 à partir de verset D. Mais on commence par Jean 14. Nous parlons sur notre grand thème et confiance en Dieu. Et confiance en Dieu. Jacques, Jean, verset chapitre 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Parce que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.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 La dernière fois où les dimanches passaient, où on a commencé notre programme, j'avais signifié à l'église ceci. On a quatre dimanches où nous allons être par terre sur les tapis pour prier. Je suis convaincu que tout, pas, tout le monde n'est pas d'accord à ça. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous devons faire pour attirer la gloire de Dieu vers nous. Amen. On ne prend pas tout dans la facilité. À ah, des fois, nous avons besoin d'une vie de sacrifice des consécrations pour pouvoir vivre la main de Dieu. En Israël, il y a eu un temps où tout Israël devait gêner jusqu'aux animaux. Il devait porter des sacs, il devait prendre des positions différentes qu'il faisait. Justement, pour implorer la grâce et la faveur de Dieu. Je vais te rappeler, il y a des situations qui doivent changer dans ta vie. Si vous regardez dans la Bible, la Bible nous dit que Pierre était emprisonné. Mais lorsque l'ange va venir pour libérer Pierre, la Bible nous parle des portes. Et parmi les portes Il y a une porte Que la Bible dit C'était une porte de fer C'est à dire Une porte qui était plus dure Que d'autres portes Et peut-être dans ta vie Il y a un problème il y a un problème de fer Qui a fait déjà longtemps Tu as prié les Serviteurs de Dieu ont prié et ce temps peut être une opportunité pour toi de s'approcher sincèrement auprès des dieux pour que Dieu puisse changer ta situation. J'avais dit cette position, c'est juste une position pour dire à des seigneurs, je suis faible. Moi-même, je n'arriverai pas. Aide-moi à sortir dans cette situation. Et Jean chapitre 14 dit ceci. Jésus savait qu'il va quitter ce monde Et les disciples étaient habitués à marcher avec lui, à manger avec lui, à faire beaucoup de choses ensemble avec Jésus. Mais ces jours-là, Jésus savait que je vais les laisser physiquement. Ils ne seront plus avec moi. Mais c'était une parole d'encouragement. Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Et il va demander une chose aux disciples. Il a dit croyez en Dieu croyez aussi en moi. Je vais insister encore aujourd'hui. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas basée à la prière. Mais la vie chrétienne est basée à la foi. Si tu crois, avec la prière, la situation change. Tu peux venir juste avec la prière. Tu prieras beaucoup, je t'assure. Voilà pourquoi Jésus va demander aux disciples. Croyez en Dieu. Vous devez mettre confiance en Dieu. J'avais dit dans la vie. Il y a des circonstances ou des situations Lorsqu'on t'annonce cela Ça te fait peur Il y a d'autres personnes qui disent Tu m'as fait perdre ma foi Parce que La situation était bouleversante. Je ne sais plus Je vais m'appuyer ma, ma où moment-là, c'est le moment où tu dois dire dans ton cœur, j'ai confiance en Dieu. Ouais, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu que dans la prière. Mais tu dois venir dans la présence de Dieu avec une foi ferme dans ton cœur. Jésus savait qu'il y aura de tribulations, de persécutions Jésus savait que en ce moment où tu passes des moments compliqués Jésus savait que ça arrivera Jésus savait que les gens vont te combattre d'une manière ou d'une autre Jésus le savait Jésus savait qu'à un moment tu vas chercher à voir des choses dans ce monde mais ça sera tout un combat pour toi Jésus le savait mais il a dit ceci Aie confiance en Dieu Croyez en Dieu L'une des raisons que tu vas croire en Dieu Il faut considérer que Tout problème qui arrive dans ta vie Dieu est plus grand que ces problèmes là Amen. Quand Jésus dira Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cela veut dire les paroles, la mission que le Père m'a donnée. Vous devez aussi croire en ça. Quelle est cette mission? Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Ceux qui ne marchent pas vont marcher. Vous devez croire à la parole de Dieu Que la parole de Dieu est vraie Écoutez C'est inutile un enfant de Dieu qui prie Et dans son cœur, Il n'y a pas la foi Pendant que tu es assis par terre, Écoutez la plus grande chose que tu peux faire c'est d'avoir la foi dans ton cœur que cette situation que je suis en train de passer, ça ne va pas rester comme ça. J'ai prié avec foi pour que la situation qui se passe dans ma vie change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Amen, amen. » Mais il y a une chose qui est très importante que je vais soulever aujourd'hui qui peut empêcher que Dieu puisse agir dans ta vie. Ça vous est déjà arrivé que vous êtes venus ensemble avec un ami pour faire quelque chose. Cet ami-là a reçu et toi, tu es toujours dans la même situation. Et tu fais qu'elle a tourné à rond. Ça vous est déjà arrivé que vous avez marché en groupe, des fois ensemble. Certaines personnes ont reçu. Mais toi, tu es toujours dans la même situation. Vous savez, l'une des choses qui soulève la haine, la sorcellerie, c'est quand on est ensemble, les autres récissent et toi tu ne récits pas. Ce n'est pas la magie. Mais c'est question d'avoir la foi et d'avoir confiance en Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez ce que Jacques a dit. Mes frères considèrent comme un sujet de joie complète et diverse, les diverses épreuves que vous avez pouvez raconter. Sachant que le preuve de votre foi produit l'endurance ou d'autres parlent de la patience. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre. Pour que vous soyez accompli et parfait à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous généreusement et sans faire des reproches. Et elle lui donnera, elle sera donnée plutôt. Mais qui la demande avec voix, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Verset 7. Quel tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit, dit Seigneur. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Le dimanche passé j'avais dit ceci Un homme de la foi C'est aussi un homme qui est patient J'ai patiente Mais j'ai foi en Dieu Même s'ils si avancent Moi je reste Je patiente Parce que je sais que Je ne suis pas désespéré mais parce que j'ai confiance à Dieu que mon temps arrivera. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans toutes ces épreuves, dans chaque situation que tu peux passer, cette patience-là que tu peux avoir doit produire la foi en toi. Pourquoi Parce qu'une personne qui a la voix a droit d'avoir quelque chose à Dieu. Mais la Bible dit ceci. C'est lui qui prie, qui cherche Dieu, qui demande, j'ai aimé cette version, avec hésitation. La Bible dit ceci. Une telle personne, il ne faut jamais imaginer que tu peux avoir quelque chose dans le main de Dieu. Vous savez ce que j'ai aimé dans cette phrase Tu penses à venir dans la présence de Dieu, prier, et après avoir prié, tu vas avoir quelque chose, mais la Bible te dit ceci. Si tu viens prier avec hésitation Si tu viens prier avec des doutes Ne pense même pas que ta prière aura des résultats Pourquoi? Parce que malgré que tu pries Mais tu as des hésitations dans ton cœur. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit Quand tu fais quelque chose avec hésitation Ne le fais pas Ne le fais pas je te demande de faire quelque chose, je vois des hésitations, je te dis, laisse, ne le fais plus. Même si tu le fais, il n'y aura pas de bons résultats. On n'y arrivera pas à réussir. Parce que devant toi, il y a déjà des doutes. Devant toi, il y a déjà des hésitations. Tu veux te mettre dans une, dans une chose, dans un business ou dans un voyage mais tu as des hésitations pour le faire, ne le fais plus. Tu sais pourquoi Parce que tu n'auras pas de bons résultats. La Bible nous dit dans ma version il dit, lorsque tu le fais, il faut le faire sans moindre. Donc il ne faut pas un petit tâche de l'hésitation soit dans ton cœur lorsque tu demandes quelque chose à Dieu. C'est ça Qui nous bloque De ne pas avoir des résultats Positifs Est-ce que tu peux me donner un Amen, amen. Ces quatre semaines nous allons s'asseoir par terre Je vais vraiment partir à l'église Cette position de s'asseoir là moi vraiment Je vais quand même partir les hésitations ont commencé déjà à partir de la maison. Quand tu viens ici, tu ne viens pas pour avoir des résultats positifs. Laisse-moi te dire avec humilité et sincérité dans les mains de Dieu, tu n'auras rien. Vous savez, lorsque Dieu nous demande à faire quelque chose, Dieu ne nous demande pas à faire des choses avec un cœur en partout. Mais Dieu nous demande à faire des choses avec tous nos cœurs. Qu Est-ce que tu veux dire Amen? Écoutez, tu veux réussir dans ta vie. Tu veux avancer, tu veux avoir des résultats positifs dans ta vie. Enlève la doute. Le dimanche passé, je vous avais dit ceci. Il ne faut jamais avoir des amis qui vous donnent des conseils négatifs. Tu dois enlever des amis qui vous donnent des conseils négatifs dans vos chamas. La vie chrétienne est basée sur la foi. Même si devant toi, tu vois rien, la foi... Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne dois pas croire parce que je vois. La foi consiste aux choses que je n'ai jamais vues, mais je crois dans mon cœur que tôt ou tard je dois hein, les voir. Et je peux vous dire que. On a souvent tendance à dire que j'ai la foi. Finalement, tu n'as pas la foi. Mais tu dis que tu as la foi. Tu sais pourquoi plusieurs fois tu changes les décisions que tu avais prises déjà C'est parce que tu n'as pas la foi. Un homme de la foi, il ne change pas ses décisions par rapport aux circonstances. J'avais dit la foi, c'est une attitude. Qu'un chrétien doit avoir devant toutes circonstances. Un homme de la foi n'est pas perturbé dans des circonstances. Un homme de la foi, il est tranquille dans des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il croit que le problème qui est devant moi est plus petit que le Dieu que moi j'ai. Même s'il y a des gens qui ont passé dans des mêmes circonstances que moi. Mais moi, mon Dieu, je crois que il est plus grand que ces problèmes-là. Écoutez, c'est ça qui va te faire Un chrétien Assis Et un chrétien, un chrétien Stable On vient tous à l'église On est tous assis par terre Pour prier Mais on n'a pas tous la foi Voilà pourquoi tu verras La situation des uns change Et la situation des autres Ne change pas la foi, la foi est la base de toute choses en Dieu. Jacques a dit, « sans moindre, même un tout petit peu de l'hésitation dans ton cœur ne peut pas résister. » Combien de fois tu prends les médicaments pour dormir c'est toi qui as l'attention. C'est toi qui as le problème cardiaque. C'est toi qui as plusieurs problèmes qui est causé par les soucis. Je disais en formation ce matin, j'ai suivi une prédicatrice pendant mon temps de travail. elle dit que vous me voyez avec une très grande église elle a à peu près 40 à 42 ans de ministère elle a dit j'ai passé plus de 20 ans dans la souffrance à se battre pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui et à l'un de ça même mon corps était tout le temps malade mais au jour d'aujourd'hui, elle a des milliers de membres dans son église. Frère, je peux te dire une chose. La doute t'empêchera à percer. La doute t'empêchera à voir des choses que tu as besoin. Même des personnes que vous avez des complicités, vous avez des bonnes relations, vous parlez bien. Lorsqu'il vous communique des choses qui sont négatives, refusez cela. Pourquoi? Parce que cette personne ne va pas s'aimer la foi en toi, mais il va s'aimer non seulement la doute. Quand la doute vient, la doute est la nuit de soucis. Tu doutes et tu comprends. À toi, ça commence à créer les maladies. Et bizarrement, cette maladie n'aura pas de médicaments. Tu mourras. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? J'ai dit ce matin, Josaphat voulait partir en guerre avec Israël. Des chroniques, chapitre 20, verset 20. Lorsqu'il a consulté Dieu, il pria, il pria, il pria. Dieu va élever un prophète au milieu d'eux. en disant que je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Vous savez, toi même en écoutant la parole de Dieu, tu as quand même des doutes. Tu mets toujours les doutes. Même lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu te dit que mets confiance en moi. Je serai avec toi. Mais tu as quand même des doutes. Joseph a dit à l'Israël. Confiez-vous à l'éternel Il ne peut pas regarder à gauche Ni à droite Mais mettez vos confiances en Dieu Vous savez Quand Jésus dira Dans ce chapitre 14 Jésus lorsqu'il est venu Dans le monde n'était pas seulement fils était aussi serviteur il était venu servir son père accomplir la mission où le père l'avait donné c'est pour cela il dit croyez à moi à la mission que Dieu m'a donnée je vais dire à une personne croyez aussi aux paroles que les hommes de Dieu vous disent Alléluia Amen. Je suis très content très content lorsque je parle avec papa papy je lui dis, tu vois Dieu agit. il m'a dit, pasteur la l'ambassade voilà pourquoi venez prier venez prier Venez prier. Dans les débits, j'avais dit, on aura des jumeaux à l'église. Et on a déjà première jumeau à l'église. Amen. Oui, il y a une femme qui a donné des jumeaux à l'église. Amen. Et lorsqu'elle pour me dire, j'ai crié. J'ai dit, waouh. Wow. Et j'ai parlé à papa. Il m'a dit que non, parce qu'elle me disait qu'on voyait seulement une seule fille. Mais d'où vient ce garçon qu'il est... Il est venu où Parce que Dieu avait parlé. Amen. Elle a donné une fille et un garçon. Ton tour aussi viendra. Amen. Jésus a dit à Marte, "Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Crois en Dieu Que ça aussi c'est ta saison Dis Seigneur, merci parce que Sa saison est arrivée Ça reste maintenant ma saison Parce que On commence à avancer Et on continue à avancer Moi j'avais dit, euh, je suis fatigué. On a tous besoin de la main de Dieu. Mais le problème, est-ce que tu crois Où est-ce que toi t'as mis ta confiance que tu crois réellement en Dieu. Il ne faut pas mettre des doutes. Même quand tu es à la maison, ton cœur est blessé. Tu pries et tu pleures. Dis Seigneur, je sais que tu es plus grand que ces problèmes. Je sais que ce problème passera. Ce n'est ça, ce n'est qu'un temps. Je continue à croire en toi. Parce que tu es mon Dieu Amen. Que personne Aucune situation Aucune circonstance Enlève la foi Qui est dans ton cœur. Et Dieu que tu pries Est plus grand que ton problème Amen. Quand elle se présente devant toi Dieu lui parle son nom la maladie, Dieu est plus grand que toi La stérilité, Dieu est plus grand que toi Le blocage, Dieu est plus grand que toi La mort qui ronge ma famille, Dieu est plus grand que toi Le célibat, Dieu est plus grand que toi Jacques a dit sans moindre hésitation je vais ou je ne vais pas je vais ou je ne vais pas est-ce que c'est vrai Dieu va faire ou pas commence à refuser cette vie aujourd'hui crois en Dieu crois aussi à ses paroles voilà les paroles qui peuvent amener Dans la prière On a trois phases Que nous avons prié J'insiste ceci Chaque personne A ses problèmes Il y a des problèmes Que tu n'as jamais partagé Avec personne Même avec le pasteur tu n'as jamais partagé ça il y a des problèmes des fois qui nous fait la honte De partager ça avec quelqu'un On a des fois la honte de partager ça Mais ne restez pas là où tu es tu peux prendre un point Pour prier avec des mots Avec précision à Dieu Prends un point C'est pour cela que nous sommes là Et c'est pour cela que nous sommes assis par terre Pour que chacun de nous Puisse prendre son temps dans la prière J'avais insisté en disant ceci Pourquoi nous faisons ces temps le dimanche Parce que la semaine c'est très difficile de t'avoir Mais le dimanche tu es là Voilà pourquoi on te donne aussi l'opportunité de chercher Dieu La Bible dit Celui qui a des doutes n'a pas droit N'a pas droit à la bénédiction des dieux Enlève les doutes, prie maintenant comme une personne qui a la foi. Commence à dire d'abord merci à Dieu pour cette parole. Nous yeux fermés et nous prions. Pas calme. Si tu peux prier, si tu peux prier, si tu peux prier, si tu peux prier. Alléluia. Si tu peux prier, mon Dieu et mon Père. Mon Dieu et mon Père. Seigneur, je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni, je t'ai béni. Je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni pour cette parole. Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Fada. Fada. Fada. Fada. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Un Dieu grand. Un Dieu glorieux. Un Dieu véritable. Un Dieu extraordinaire. Mon âme t'adore. Mon âme est exalt. Mon âme est magnifique et n'oublie aucun de tes bienfaits. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, le roi des gloires. Béni sois-tu,